Salut Joseph, Joseph du futur, tu as 30 ans, parce qu'aujourd'hui tu en as 20, j'espère que tu es heureux, que tu as beaucoup travaillé, beaucoup appris de la vie, tu es mature, tu es mûr, et surtout j'espère qu'à Kinshasa il n'y a plus tant de bruit qu'aujourd'hui, impossible de réaliser une vidéo les 15 minutes sans interruption, voilà, c'est ton pays que tu aimes beaucoup, que tu portes dans ton cœur le pays pour lequel tu as accepté d'intégrer la politique pour pouvoir justement apporter le changement. J'espère que tu es un acteur influent de ton pays et tu continues à poursuivre tes objectifs de devenir président de la République démocratique du Congo. Tu aimerais vraiment apporter un changement parce que avec ce que règne aujourd'hui, c'est difficile de réussir, surtout en République démocratique du Congo, dans la politique, c'est très dur. Il faut avoir des parapluies, comme on le dit ici, pour pouvoir intégrer, réussir dans la vie. Parce que tous ceux qui sont là, ce sont leurs peurs qui les ont initié Et pour sortir du néant et arriver là, c'est très dur. C'est très dur. C'est très dur. Mais je sais que tu arriveras. Oui, nous allons nous battre pour cette égalité. Nous avons tous droit à réussir. Personne ne peut interdire d'être toi. Voilà. Comme tu es là maintenant, tu parles parce que tu es toi. Tout ce que tu dis, tu es toi. J'espère que tu as toujours gardé ces sourires. Ces sourires importants qui t'a permis de relever les défis. Ces sourires qui t'a permis de surmonter des étapes et des temps difficiles que tu as eu à traverser dans le passé. Tu as énormément souffert. Alors, il faut toujours avoir ce sourire que tu n'as jamais perdu. Tu n'es pas minable. Tu n'es pas moins que rien. Le racisme n'a pas sa place dans mon pays. Le racisme n'a pas sa place dans mon continent, l'Afrique. Le racisme n'a pas sa place dans le monde entier. Nous n'avons qu'une seule race, c'est la race humaine. J'espère que tu as gardé tes racines, ta culture congolaise. Ça, tu ne l'as pas refusé pour adopter celle des étrangers. Non, La sape, toujours bien habillée, propre, ça j'espère que tu n'as pas laissé. Voilà. La musique, euh, voilà, nos valeurs, nos coutumes, nos traditions, ça, c'est le plus important. Tu es congolais, tu es africain, tu es un humain. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive le christianisme. Que vive l'Afrique, que vive l'humanité. Cher futur, Amadou dit futur, Nambada J'espère que si tu as ma weli, ma hawa de Nawada, à ma higale, parce qu'on est à l'émail, qui s'allie d'am. Ce d'une bénie, tu commets à Johnny Cher futur, merci de m'avoir écouté. J'espère que ta vie sera comme je l'ai espéré. Cher futur, moi, futur, moi, futur, moi faites dire moi